population de la Guadeloupe, je veux m'adresser à vous, pas pour vous faire vous, prendre conscience de quelque chose qui n'existe pas, mais pour bien vous dire que la Covid fait partie maintenant de notre vie. Nous ne savons pas pour quand, nous ne savons pas la durée, mais nous devons quand même nous protéger. Pensez à nous protéger. Je crois que pour le moment, ça doit être un leitmotiv pour nous. Le port du masque, le lavage des mains, l'utilisation du hydroalcoolique et surtout la distanciation, mais aussi quand nous avons un doute, quand nous pensons que nous avons été qu'à contact, s'isoler, faire le test, c'est primordial. Il faut nous surtout penser qu'à un simple la goutte. On a tendance à prendre jeu, à ne pas ranger. Il faut qu'on pense réellement, protéger. Se protéger, c'est aussi se protéger ceux qu'on aime, nos grands-parents, nos enfants, nos amis. Nous avons déjà tous perdu un membre de notre famille, un ami, un copain, quelqu'un que nous connaissons amicalement. Monsieur, il faut nous protéger, nous. C'est celui-ci nous ni.